Dès lors qu'on redonne au mot valeur son sens originel, valeur en latin qui veut dire la force de vie, qu'est-ce qui, dans la situation présente, du point de vue des forces vives, du point de vue des valeurs en tant que force de vie, c'est-à-dire du point de vue de l'eros face à Thanatos, parce que le mot « valor » en latin est fondamentalement le même que « eros en grec. Le fait de pouvoir dire « un autre monde est possible » débloque l'imaginaire. Et si nous travaillons sur les forces créatrices, sur l'éros du nouveau monde qui est en train de naître, l'énergie amoureuse est un élément fondamental de tentative de sortie par le haut, de la série de crises dans laquelle nous sommes rentrés. Les changements de posture sont déjà à l'œuvre, que ça n'est pas simplement qu'un autre monde est possible, qu'une autre manière d'être au monde est déjà là. Alors à ce moment-là, effectivement, on a les éléments d'une stratégie alternative à l'impuissance et à la peur et qui se fonde sur l'éros, sur la créativité, ce qu'on appelle souvent en rigolant la stratégie érotique mondiale.